E senhores, mesdames et messieurs, amigas, espíritas, espíritas, amigos, chers amis et amis, nos tous mes vœux de paix, Peço para no je vous demande la permission d'enfreindre de, euh, le protocole, tema, en parlant de mon sujet, en parlant ce soir assis. Puisque je viens d'avoir euh, d'avoir une opération chirurgicale à la colonne vertébrale il y a un mois. Le 5 novembre 1792 à l'église Notre-Dame de Paris. Le 5 novembre 1792 à l'église Notre-Dame de Paris. En pleine révolution. Jean-Pierre Richomètre Jean-Pierre Chaumetre, quand il arriva à l'hôtel de cette noble cathédrale, devant 15 000 personnes, dit, nous venons d'expulser Dieu de France. La, la révolution qui a fait tomber les, les Bourbons a aussi fait tomber Dieu. À partir, partir de ce moment pour nous, le, le Dieu véritable est la raison. Et tandis que les gens écoutaient fascinés, une procession est sortie de la sacristie, la Candela, portant la jeune candelle. une danseuse de l'opéra qui représentait la déesse de la raison. À ce moment, la révolution de Voltaire, de Condorcet, de Montesquieu, de Diderot, au moment le plus, le plus fort de la terreur, de Abandonner les idéaux de la fraternité, la de, la la de la liberté et de l'égalité. Pour que la terreur s'empare de la France, la machine de Joseph Guillotin détruisait des vies et sur la place de la Concorde, le sang corria à la place de la Concorde. Le sang coulait au point de couvrir les, pattes, les sabots des chevaux, c'était les ombres de l'ignorance qui envahissaient la capitale mondiale de la culture. Esse ce mouvement avait commencé au XVIIe siècle. Lorsqu'une élite d'intellectuels décida d'abandonner le dogme religieux et, et rétablir l'atomisme grec. À partir de ce moment, la science empirique avait démontré avait démontré que la religion dominante menait à l'ignorance et, et maintenait la pensée à l'état de, de l'esclavage si la, la société en se libérant de la foi aveugle <coughs> a ouvert la, la voie au rationalisme français le siècle des Lumières, cette doctrine si uh, charmante brillait dans les pensées philosophiques les plus nobles d'Europe. Mais, Mais en même temps, le noble ou le remarquable penseur, a décidé de présenter une philosophie et s'est euh, mis à penser est-ce que la mort est la fin de la vie est-ce que c'est l'anéantissement ou alors est-ce que c'est le résultat de, de hasard fortuit et le penseur auguste Kant présenté son sa, sa, sa pensée positiviste et c'est dans ce, dans ce bol ou dans cet ensemble de culture que le 14 juillet 1789 au café de paris les philosophes marchèrent pour faire tomber la Bastille mais cette révolution qui avait au départ l'intention d'apporter une dignité aux créatures qui a euh, établi les droits de l'homme et a euh, mis à bas ou a annulé le pouvoir divin des rois, sous le commandement de Marat, Benton, sous le, le commandement de Marat Robespierre et Danton, du sang et était en train de naufrager dans le sang des innocents. Au, le le 19e siècle commence dans les ombres, se ouve voz de corso Lorsque l'on entend la voix d'un jeune Corse de qui a commencé à commander les destins de la France. En 1802, 1802 Napoléon Bonaparte, Napoleon Bonaparte está Paris. est à Paris. Et le dia 2, de dezembro de 1804, Et le 2 de décembre 1804, Na mesma de Toujours à la cathédrale Notre-Dame. Deux centas voix chantent pompe. De. Disco. Pompe. voix chantent la pompe et la résistance. C'était le couronnement de Napoléon. C'était le couronnement de Napoléon. Au le pape il avait été invité spécialement pour le couronnement. Et, et c'est curieux. Dieu avait été expulsé um par un révolutionnaire. Et, et il revenait et maintenant amené par, par, par le nouvel impé, en, empereur. Mas para demonstrar a sua animosidade e a heresia. Mais pour démontrer uh, son, uh, son, uh, son, uh, son qu'il était contre l'église. Napoleone toma a coroa do papa. Napoléon prend la couronne des mains du pape. Il autocoronne. Et se couronne lui-même. Humiliando a santidade diante da multidão. On humilie sa sainteté devant la foule et tout de suite après il couronne Joséphine et dans un geste audacieux il fait, euh, il, il fait arrêter le pape à Fontainebleau mais cette année de 1804 est très importante pour l'humanité parce que le nouvel empereur de France alargue les limites avait ouvert, élargi les limites et avait avancé dans les pays d'Europe pour les conquérir jusqu'à ses premières défaites qui euh, se sont terminées, dont le point culminant était Waterloo c'était la bataille qui a été euh, le, le point de sa décadence mais curieusement, c'est la même année, dans la ville de Lyon, le 3 octobre, le 3 octobre est né Hippolyte Léon de lizar -Réveille. Il sera le remar... celui qui sera à l'avant-garde d'une ère nouvelle. Parce qu'il sera... En... Il, sera, il ira à Iverdain, Suisse, en Suisse, pour étudier avec Pestalozzi. Et, Et son intelligence brillante que, idade, a fait que, à 15 ans, il dirige l'Institut de ce maître, qui est le père de la pédagogie moderne. Posteriormente, le monde connaissait par la suite, le monde le connaîtra sous le pseudonyme d'Alan Kardec. Il a présenté une philosophie totalement différente de celles qui ont précédé qui est la solution du grand débat de l'humanité. Les grecs anciens ont tenté de résoudre le, le, le destin de l'homme à travers la philosophie. Os pré Les pré-socratiques avaient établi que la matière était une illusion des sens. Et, et, aqueles depois, et Socrate et ceux qui l'ont suivi ont, ont établi que oui. La matière est réellement une, il une illusion des sens. Mais la vie est une réalité qu'elle soit à l'intérieur ou en dehors de la matière. Il fallait expliquer l'énigme de l'être humain. Qui est l'être humain qui est D'où il est venu, divine, où il va, et quelle est la raison de la souffrance Les quatre énigmes de l'humanité. Socrate affirmait qu'en dehors, en, au-delà du monde physique, il y a le monde des idées. Et sa doctrine idéaliste, basée oui. no Basé sur le sophisme, la se ouvre la voie pour que l'on croie en la spiritualisation de l'être humain. Platon, qui décrit la plus grande partie de sa vie, que ser humain humain. affirme que que l'être humain est immortel et que la mort ne, ne, ne, ne signifie pas la fin de la pensée avant la vie et, et, après, la vie. et après la vie physique vivemos no mundo das ideias. Nós vivemos no mundo das ideias. O idealismo grego. E o idealismo grego. Será posteriormente o espiritualismo de Jesus. Será, por lá, o espiritualismo de Jesus. Mas no mesmo momento. Mas, ao mesmo moment Três outros filósofos. Três outros filósofos. Leucipo, Lucrecio e Demócrito. Leucipo, Lucrecio e Demócrito. E não é estabelecido que a vida é resultado dos átomos ont établi que la vie est le résultat des atomes, que tout ce qui existe est, est fondé sur trois phénomènes, le, acaso, le hasard, l'atome et l'espace. Quand, quand un de ces éléments se désagrège, a vient l'améantissement ce sera le futur matérialisme les, les deux courants avancent dans l'histoire et, et nous arrivons au 19 e siècle d'un côté les doctrines religieuses et de l'autre nous allons trouver le spiritualisme sceptique Grâce aux grands philosophes du XVIIIe et XIXe siècle, comme Friedrich Nietzsche, Schopenhauer et d'autres, encore, le débat a continué. Et en ce début du XIXe siècle, les créatures se demandent, a alma, a Dieu, l'Âme, l'immortalité ou, ou le néant. Do Il y a une domination du néant e et les créatures humaines euh, tentent de bien vivre. Gozard. De, de profiter, de jouir. Mais l'énigme de la mort continue, tel un fantôme. De du point de vue anthropologique, la mort est la première crainte, première peur que de l'être humain. Il y a et Alain Kardec, a do dia 18 de abril de 1957, Le 18 avril 1857 a présenté. Une philosophie scientifique. Une philosophie scientifique. La vie se poursuit. L'idéal de la vie est le sens psychologique que lui donne. Et l'idéal de la vie, c'est le sens psychologique qu'on lui donne. Une espèce de révolution c'est une espèce de révolution dont les armes sont l'amour la solidarité, la, solidarité la, fraternité, la fraternité et la charité de pour la pensée de Kardec ou, en, en d'autres mots, le spirit, euh, du spiritisme anota, cette science nouvelle la et la fraternité qui s'est la charité et la fraternité qui se propagent. Et c'est très curieux parce qu'au début de, de, de l'an 2000, l'UNESCO a établi qu'il était possible pour l'humanité de vivre en paix et présenté un memorandum à tous les gouvernements du monde et a soumis un mémorandum à tous les gouvernements du monde. Si, as six si les nations euh, respectaient six principes, Là, il y aurait une fraternité universelle. Nous pourrions nous, nous pourrions nous donner la main et marcher en direction de l'infini à la recherche de la plénitude. Et le sixième point, à affirme qu'il est nécessaire de redécouvrir la solidarité. Qu Ce qui revient à dire qu'à qu un moment sociologique nous avons été solidaires. Mais, une de psychologique, Mais selon une analyse de, de, de, plutôt psychologique moderne, nous voyons la créature moderne technologie, qui est très riche en technologie, a technologie en technologie de pointe, cibernétique, la cybernétique, l'astrophysique, et toutes les et et toutes euh, les conquêtes qui nous mettent, qui nous permettent d'avoir, d'avoir tout immédiatement. Au du I. Nous, nous vivons à la période, la période du I. iPhone. iPhone. iPhone. iPad. iPod. iPhone. Que é a solidão? E la, Cada dia estamos mais solitários. Nós somos todos os dias um pouco mais solitários. 7 bilhões e 500 milhões de indivíduos caminhando sozinhos. 7 milhares e 500 milhões de indivíduos que marcham seuls. Cada um dentro do seu universo. Cada um dentro do seu universo. Que ele cabe na palma da mão. Que cabe na palma da mão. Eu sou do tempo. Je suis de l'époque où l'on cherchait les connaissances dans le livre dans l'expérience. Maintenant on cherche la culture sur Google. Et il y a encore peu de temps il y avait l'encyclopédie sur l'iPhone le, sur l'ordinateur. Et maintenant nous demandons Siri Siri, qu'est-ce que c'est ceci? Et elle se mal. Et dit, tu n'as pas posé la question directement. Elle ce Je n'ai pas compris ton français. Et j'ai essayé de poser une question aujourd'hui. Concernant un philosophe français. Et elle à dire que ma prononciation était erronée. tout ça, donc nous avons tout cela oui. et l'amour il, il semble qu'il y a un vide existentiel non, non, existe non il y a beaucoup d'amour est, sexe oui, c'est le sexe, mais, mais sexe oui, mais le sexe n'est pas l'amour. parce que les animaux s'accouplent mais ne s'aiment pas et les s'aiment et les créatures parfois s'aiment, mais elles ne s'accouplent pas. Et donc, est rare. donc il y a quelque chose qui ne va pas. Sexe le sexe, ce n'est pas l'amour. Le sexe, c'est la libido. Une fonction, une fonction organique. Qui ne remplit pas le vide existentiel. Le vide existentiel. Seul l'amour. Et Ce sentiment éthique. Que, Sócrates offert, que Socrate nous a offert mais que Jésus, que, que en tant que philosophe, exemple. dont Jésus nous a donné l'exemple. Et, le Et le spiritisme est venu le confirmer scientifiquement. Quand j'étais jeune, tempo, ce qui s'est qu il y a pas très longtemps, eu tenho apenas 91 ans. je n'ai que 91 ans. Então, Amour, c'était théologique. Agora, amor Maintenant, amour, c'est psychothérapeute. Celui qui aime est heureux et celui qui désire être aimé c'est un enfant blessé selon le concept de Jung et notre sujet sera cela fraternité. la fraternité nos nous donner la main. À Revenir à cette solidarité ancienne. Et comprendre que mon bonheur dépend de votre bonheur. Personne n'est heureux sur une île solitaire. Même qu'elle soit même si c'est parce que nous sommes tous des animaux grégaires. nous sommes tous dépendants les uns des autres il y a une, une légende de la période de, de la glace des glaces quand la vie a pratiquement disparu de la terre Que un seul un groupe d'animaux a réussi à survivre les porcs épiques, ils ont compris que s'ils si courraient, ils mourraient congelés, mais, si se unisse, mais en s'unissant, la, la chaleur d'un corps ferait l'autre tenir Ceux de, de, de, de, de la, des circonférences mourraient mais la, masse mais la grande masse pourrait survivre et ils se sont unis fraternellement et ils se sont, unis fraternellement. Et ils, se sont ils ont été sauvés et, et ils ont été si contents qu'ils qu ont ils, ils se sont réunis encore plus mais, encore plus et, à nous et ils se sont mis à se blesser les uns les autres. Et hum. ils ont compris. Que la fraternité n'est pas intimité. ne veut pas dire intimité. C'est le respect pour que l'autre, que chacun puisse être ce qu'il est. C'est hum. la nécessité de se hum. à Sans le besoin de se soumettre à l'autre. c'est c'est sociologique Nós, unimos, lorsque nous nous unissons no dans l'enthousiasme le, en rejetant nos conflits sur l'autre et, que a et en, attend, en espérant que l'autre pourra résoudre notre solitude então, et comme ça nous devenons intimes et, à et nous nous mettons à nous blesser les uns les autres et nous, nous, et nous avons recours au iPod. Par iPhone. Et à l'iPhone. Et aujourd'hui, les gens se fréquentent, euh, se, euh, se fréquentent sur iPhone. Et ils font des achats sur iPhone. Ils se disputent sur iPhone. Et, et j'aimerais savoir comment va être la société et comment on pourra avoir des enfants par iPhone. Então, ciência, Donc la science, oui. Technologie, la technologie, sans doute. Bien sûr. Mais l'amour, aussi. Il est nécessaire que descendons à notre fragilité humaine. Nous devons redescendre dans notre fragilité humaine. Nous avons interprété plusieurs énigmes du cosmos microparticules. des microparticules, mais nous n'avons pas réussi à interpréter nos propres difficultés. Un des plus grands pacifistes nord-américains, Martin Luther King Jr., Martin Luther King Jr. Dizer, a, a, a dit un jour, a voar com os pássaros, nous apprenons à voler avec les oiseaux, à nager avec les poissons, à parler avec les animaux. Mais, mais ainda nous n'avons um pas encore appris à vivre les uns avec les autres, hum. parce que nous portons en nous un terrible adversaire. Un terrible adversaire a persona a a máscara que colocamos para parecer o que <coughs> não somos le masque que nous portons pour faire pour paraître ce que nous ne sommes pas avançando um pouco mais na psicologia e avançons un peu plus dans la psychologie nosso ego notre ego esquecidos que o ego é uma máscara en oubliant, en oubliant que l'ego est um masque nós não somos o que aparentamos nós ne sommes pas ce que nous uh, ce que nous paraissons être Carl Gustav Jung, le, le psychologue suisse, il a dit que nous étions le self, le, le self. Non, non. Ah. donc en allemand, le selfish. Et alors, nous sommes une réalité. Quand nous ego, Lorsque nous restons dans l'ego, de nous ouvrons un abîme en nous et la fonction de notre vie est de faire une passerelle entre l'ego le et le self en devenir un individu passerelle parce que la plupart d'entre nous est un individu mûr Evitamos, facilitar as, coisas. evitamos de facilitar as coisas. No Brasil, nós temos um ditado terrível. No Brasil, nós temos um, um, um proverbe terrível. Se eu posso dificultar, para que facilitar? Se eu posso rendre as coisas difíceis, por que as rendre faciles? Quando a proposta é exatamente outra. É exatamente Vamos filosofar. Contraire. Fazemos um pouco de filosofia. Israel, en Israël, en Galilée, il y a deux mers. Mar de Galilée, la mer de Galilée et, le Mort, et la mer morte. Le et les deux sont formés par le même fleuve. Le, rio, le fleuve Jourdain. Le rio, le fleuve Jourdain. Le fleuve Jourdain est au nord, descend desce dans ce cratère qui se trouve à 200 mètres en dessous du niveau de la mer Méditerranée et, et forme la mer de Galilée. Au lago de le lac de Génézaret Genesa... Mais il ne reste pas là. La partie sous dans le sud, il, il va déchirer la terre et continuer. Et c'est un, une mer visqueuse. Ces, mers, ces, ces rives sont vertes ah, des, des fleurs et des arbres fructifiés. des enfants et des pêcheurs mais à, no sul, mais à mesure qu'il va déchirer la terre dans le sud et, o da Judeia, et en traversant le désert de Judée il devient la mer morte les parce que ces eaux s'arrêtent et vont se saliniser. Il n'y a pas une plante. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de vie. J'ai été là plusieurs fois. Et il est curieux de noter que cette image rappelle l'humanité. Il y a une humanité généreuse. Tout ce qu'elle reçoit, elle le donne. C'est la mère de Galilée. Toda água que entra, Toute l'eau qui rentre, sabe. ressort. Mais, uma morte é Mais la mer morte est égoïste. Toute l'eau qu'elle reçoit saliniza. se salinise. Et e elle meurt. Et Jésus e est venu pour nous dire que nous devons changer notre vie. Mais pourquoi il vient? Et mais pourquoi est-il venu Parce qu'il est le plus grand psychologue et psychothérapeute que Dieu ait offert à l'humanité. Nós até não acreditar em Jesus, nous pouvons même ne pas croire en Jésus. Mais, mais on ne peut pas nier qu'il était existé. Historiquement, Anthropologiquement. Philosophiquement. il est antropologiquement, antropologiquement, antropologiquement, ele et philosophiquement, plus réel que Socrate, Platon et Aristote. Parmi les philosophes classiques, l'histoire des fragments, donc de ces, de ces philosophes, l'histoire n'a de que des fragments. Toutes leurs œuvres ficaram por quase anos sont restées inconnues pendant près de mille ans. Jésus, non. Morre, Il meurt. Il Et à partir de sa mort, milliards de personnes Des milliers de personnes ont donné leur vie par amour plus d'un million et ce ne peut pas être une légende Não. Não ça ne peut pas être une fantaisie et, disso, et après cela message ficou quand son, son message a été euh, euh, changé par Rome on rencontre des traces de lui dans l'histoire le philosophe Agostinho de Pona le philosophe Augustin, Augustin Dippone matérialiste ou pas tous les philosophes ont lu les confessions de Saint Augustin et l'on va trouver dans la dite église igl primitive des hommes et des femmes extraordinaires que qui ont donné leur vie au nom de Jésus. Et, et ce nom est si grandiose et, et si riche en amour que l'on peut pêcher dans l'histoire. Francesco Bernardoni Fran Bernard no XII. au XIIe siècle le doux François d'Assise et, et Ernesto Renan a écrit à de Saint -François? qui peut résister à la bonté de Saint-François et c'est curieux de noter que l'amour de Saint-François Saint Saint et, et, et, et sa solidarité fraternelle entre dans, monde légendes, entre dans le monde des légendes et crée, archétypes et crée des archétypes historiques et no de Búbio, lui, le loup, le loup de Gou -Gou. Et les lui, ah, lui, et, les, et les, euh, les oiseaux, je sais pas comment. et cette, figu cette figure candide de l'homme enfant. Chante jusqu'à aujourd'hui dans nos oreilles. Oh, Faites de moi un instrument de paix. C'est un poème. Le plus lindo que l'humanité ait écrit, après le sermon de la montagne. C'est le plus lu euh, par l'humanité après euh, le sermon sur la montagne. Dégage Jésus. Comment? Dégage Jésus. Nier Jésus. Seria Francisco. C'est comme nier Saint François. Dégag Jeanne d'Arc. Nier Jeanne d'Arc. petite pequena pasto da lindôgem la petite bergère de sans la guerre? sans oublier la guerre des 30 ans Charles IX couronné à Reims et, momento, et à ce moment la grandeur de cette petite fille de 15 ans voz, qui entend des voix Sainte Marguerite Catarina, Sainte Catherine Saint, Saint Michel Archange qui réalise l'exercice qui va mener une armée qui a mis l'Angleterre à genoux, elle a été trahie, elle a été brûlée. Mais comment oublier cette, la, la grandeur de cette pucelle de Lorraine? L'histoire est riche de femmes et d'hommes qui se sont dévoués à l'amour. Ici, tout près, il de garde mais et plus loin, mère Thérèse de Calcutta, mais aller, et plus loin encore, Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Le plus, le plus grand organiste du XXe siècle qui va donner sa vie quittant son Alsace-Lorraine natal pour partir en Afrique équatoriale française et dans la petite ville de Lambaré au cœur du Congo belge Albert Schweitzer Toca no organ, joue de l'orgue, et joue la passion de Christ selon saint Matthieu, Jesus. par amour à Jésus. E et, et là, il écrit o maior de ética do XX. le plus grand traité d'éthique du XXe siècle. Mas escreve também, Mais il écrit aussi for life. Re oui. Respeito Respeito le respect pour la vie. É necessário la vida. il faut respecter la vie et, isso significa et cela veut dire fraternité. la fraternité la fraternité que l'amour la peut nous donner il gagne le prix Nobel de la paix et, se torne un et devient un symbole et eu de vous connaître. J'ai eu l'honneur de le connaître. J'étais jeune. Et ça paraît incroyable. Les vieux ont déjà été jeunes. Et normalement, les autres pensent que non. Et je me suis tellement convaincue que je suis d'un âge. Jeune. Non, Non. D'un âge, âge avancé, que j'ai eu l'honneur de connaître Schweitzer. Je voyageais dans la province du Brésil. J'étais déjà spirite. Et j'ai ce bonheur depuis l'âge de 17 ans. Et maintenant. Maintenant que j'ai 91 ans. Parce que je trouve que le mot 91 en portugais est très moche. Mais en fait, désolé, c'est 91. Et donc, je me souviens de ce moment où j'ai rencontré cet homme et là, un avion Douglas, qui rentrait dans un avion Douglas. Il y a le commissaire de bord de l'Etat. Et la, la thèse de l'air. Si je ne parle français aujourd'hui, imaginez Enfin, si je ne parle pas le français aujourd'hui, imaginez quand j'avais 17 ans. Mais comme je parle, de langue de comme je parle de la langue internationale de l'amour et de la langue corporelle, je, suis Paris, je me suis approché de lui et je lui ai dit « monsieur, bonjour monsieur Alberto ». Et nous avons dialogué et il m'a dit ceci plus ou moins en espagnol. Essayez de me parler en espagnol. Et comme je ne parlais pas l'espagnol, je, je lui ai dit je vous parlerai en portugais. Parce que l'espagnol les portugais est un Portugais erroné. Et nous sommes devenus des amis. Et si je n'étais pas, si pas Spirit? Je serais allé à l'Embaré? Parce que cet homme, Schwarzer, avait compris l'appel de l'homme de Nazareth. Il est plus, enfin, celui qui donne est plus heureux Et il avait compris la parabole du bon samaritain Et il y a des amis qui me disent je ne peux pas croire en ce Jésus religieux mais je, je, je, je dis moi non plus, je ne peux pas mais je crois en cet homme qui n'a pas vaincu dans le monde mais il a vaincu le monde le monde des passions et il nous a apporté le bonheur le bonheur ce n'est pas d'avoir le bonheur c'est d'être la, la bonheur ce n'est pas de posséder la est le bonheur c'est de distribuer et la france et parmi tous ces milliers d'exemples comme la, la, la, la le belge depuis les anciens jours flamands combien de centaines de milliers de personnes fraternelles elles ont offert au monde? Inoçale, dans les vo dont les voix chantent dans notre âme et je me souviens encore de cette année 1950 d'une voix dans les rues de Paris un homme, deputé, un homme qui était député et qui est allé au cirque pour répondre à des questions afin de gagner de l'argent pour pouvoir construire les pour construire pour pouvoir construire de paris. des villages des cités pour les misérables de paris Abbé pierre l'abbé Pierre gauche chanter sur la rive gauche la chanson de la fraternité, la de la fraternité. et quand gandhi est venu aussi à paris il, il a il a euh, rendu hommage en faisant des feux de bois dans la rue pour que les clochards puissent se réchauffer la fraternité la fraternité est l'âme de la vie et le spiritisme vient nous dire exactement cela parce que le spiritisme est une science de recherche qui, qui prouve l'immortalité de l'âme qui donne un sens à notre vie parce que le sens de la vie est vivre de manière splendorosa c'est vivre d'une manière splendide. La psychologie moderne appelle cela vivre en plénitude. De l'intérieur vers l'extérieur. Avoir ou ne pas avoir dépend de comment nous l'envisageons. Et cela nous mène à une philosophie très ancienne, au de Bouddha, à la pensée de Bouddha, quand il a dit que le plus grand ennemi de, de l'homme c'est l'attachement, c'est s'attacher à quelque chose. Non, que nous libérons, nous à l'heure où nous nous libérons de, de, de la possession, de, de posséder, nous sommes libres. Mais cela nous mène aussi à Mohamed, qui venait du christianisme qui était banal à son époque, et qui était à Jérusalem, analphabète, oui, qui s'occupait de chameaux, il rentre en transe, et, et entend l'ange parler qui lui dicte, un, des de un des plus beaux livres de l'humanité. L'œuvre de, de Mohamed est basée sur l'amour, sur la solidarité, et principalement sur la fraternité entre les, les frères croyants, mais pour l'infidèle, mais pour le terrorisme. Pas de terrorisme. La compassion. Et compassion. il n'y a de compassion que s'il y a fraternité. Si, on regarde si je regarde l'autre, je comme mon frère dit, comme Jésus a dit d'une manière poétique jusqu'à jusqu présent je vous ai appelé mes amis mais à, de agora, vous de mais à partir de maintenant je vous appelle mes frères la société contemporaine qui qui est sceptique qui fait qu'elle est sceptique pour pouvoir survivre a besoin de Jésus comme beaucoup de groupes de Mohammed en ont besoin, Zoroastres, les Zoroastres, Krishna, les Krishna, les les Confucius. Porir, Confucius. mas acima deles todos, au de de tous de tous a figura incomparável do homem que deu a própria vida por amor, la figure incomparable de l'homme qui a donné sa propre vie par amour, eu venho para que tenhas vida, je suis venu pour que vous ayez la vie, vida em abundância, et la vie en abondance cela revient à dire que nous avons la vie végétative. Notre vie végétative. Manger, dormir, faire sexe. Manger, dormir, avoir des relations sexuelles. Comme les swine. les porcs. Et c'est suffisant. De que Mais pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas suffisant. Que, vezes o olhar de verdure, Parce que parfois un regard de tendresse vale mais do que uma fortuna vaut plus que toute une um Un abraço de confiança une de confiance, levanta do caos nous, nous leva de, de nous relève releva um aperto de mão uh, de mão ressuscita a esperança quantos de nós estamos desiludidos de nos illusions e dizemos filosoficamente philosophiquement o mundo está perdido. Le monde est perdu. Le monde est perdu. Tous les jours nous allons plus Je voyage beaucoup. J'ai déjà visité plus de 3000 villes. Dans 70 pays sur les cinq continents. a maior leção que eu aprendi Et la plus grande leçon que j'ai apprise. Et que a mesma em est lugar, lugar. com uma diferença que créature humaine est la même partout avec une distinction le nom et l'adresse mais nos douleurs, nos passions, nos angoisses et nos aspirations sont les mêmes j'étais dans un pays musulman, dans un pays musulman et je parlais de spiritisme à des Brésiliens et j'ai reçu une invitation inhabituelle parler avec un moulin et j'ai été surpris parce que je connais le Coran et je me suis mise à la disposition de son excellence et à travers l'interprète interprète il m'a dit j'ai entendu vos conférences avec une traduction bien sûr et je voulais lui demander ceci Quantos quel âge avez-vous quelle que vrai, à cette époque comme, comme je regrette j'avais 70 ans et il m'a demandé est-ce que vous êtes heureux et je j'ai ai eu le mon plus beau rire brésilien Pe et je, je, je, vous, je vous demande pardon personne ne rit aussi agréablement que les brésiliens <laughs> et je dis oui je suis heureux, je suis heureux, je lui ai dit plusieurs fois. Et il m'a demandé pourquoi. Parce que j'ai lu le Coran. Et vous êtes musulman, il m'a demandé. Non, monsieur, je suis chrétien. Mais avant, j'avais lu Jésus. Fiquei muito contente com Mohammed. et j'ai été très content de Mohamed parce qu'il a dit que Jésus est un des beaux prophètes de la vie humaine quand certains musulmans disent qu'ils ce sont les ennemis des chrétiens il m'a offert un repas et j'étais très heureux parce que la fraternité est laço qui nous va unir à toutes les chrétiens parce que la fraternité, le lien qui va unir toutes les créatures et le spiritisme qui est, la doctrine nouvelle du christianisme, qui est la nouvelle doctrine du christianisme vient au moment approprié pour nous arracher de ce marasme et de ce pessimisme. Comme parce qu'il n'y a jamais eu dans notre humanité autant d'amour qu'aujourd'hui ça semble absurde mais si, mais si nous regardons la, bien, population actuelle, la population actuelle et le nombre de crimes et 1900, par rapport à 1900 et le nombre de crimes, nombre de crimes nous sommes des apprentis de Manier. Manier. Ah, de marins nous apprenons à être des criminels. Nombre de bonnes, Le nombre de personnes bonnes, gentilles, nobles, nobles et et très est très grand. Mais, la propagande, mais la, la propagande et les médias affirment que ce sont des faibles et, des faibles. et les, les, les gens ont honte d'avoir une dignité. Ils se sentent gênés pour ne pas euh, montrer ou avoir l'impression qu'ils sont usés, utilisés. Quand la chose la plus belle de la vie est de pouvoir servir, de pouvoir servir sans, exiger. sans exiger. Cette proposition que le spiritisme que nous apporte, a existe, que la mort n'existe pas, est facile. J'aimerais vous raconter quelques, petits, euh, part, quelques petites parties de ma vie. Lorsque j'ai eu 18 ans, je venais de ma ville natale et j'allais à la capitale. On nous étions en 1945. Je suis allé travailler dans une compagnie d'assurance que o país havia tomado das mãos dos italianos que notre pays avait pris, euh, avait pris des mains des italiens que constituía o eixo adversário da sociedade qui était le côté adversaire dans notre société e a guerra terminou no mês de agosto ah e com as bombas atômicas de hiroshima e de nagasaki avec les de, hiroshima de nagasaki então houve uma mudança et il se produit un changement psychologique et économique dans notre pays. Et les entreprises par économie ont euh, licencié leurs, leurs employés les plus jeunes. Et j'étais un employé très jeune. Ça faisait, ça faisait 13 jours que j'étais. Le, Le gérant m'a appelé. Il dit, Je regrette beaucoup, il m'a dit. Mais j'ai des ordres de la maison mère. Mais parce que, et je dois, licencier toutes les, je dois vous licencier ainsi que tous les employés qui sont ici depuis moins de six mois. Et dans mon esprit jeune, c'était un échec. Parce que les jeunes ont une vision du moment concernant la vie. Et pour moi, à quel le ce travail était mon moment. C'était mon triomphe. Ma vie future. Et j'avais de la médiumnité. Je voyais les esprits. Je parlais avec eux. Certains me poursuivaient. D'autres me soutenaient. Et j'ai entendu une voix très amicale. De ma le monde est pervers Você tu es innocent tu as perdu ton emploi vai achar outro tu n'en trouveras pas un autre si tu vas souffrir oh. meurs oh, venha par Viens ici. Tu seras très bien reçu. Et moi, ingénument. Et très stupide aussi. Et j'ai cru aussi. Parce que je pensais que j'étais un ange. Il ne me manquait que les ailes. Et j'ai eu l'idée de me suicider. Tout dans la société qui tout dans la société a une mode, même pour le suicide il y a une mode, et chaque période a une mode. mode de duel, On a eu la mode du duel, la mode euh, de, de l'étranglement, la, la mode du revolver, et maintenant la mode c'est les overdoses, la drogue, les somnifères, est ça fait chic se suicider mourir, de... -mourir, mourir en dormant avec le, le flacon ouvert et les dragées mais à cette époque-là, mourir à Salvador où j'habite c'était se jeter du bâtiment le plus haut euh, dans 20 de qui fait 90 mètres de hauteur de non seulement on devenait important, parce que notre nom était publié dans le et journal, et la photographie aussi. Photo aussi Gratuites. Gratuitement. Tout le monde commentait. Tout le monde en parlait. Ah, je sentais mon euphorie. Donc, je me suis sorti euphorique. J'ai écrit une lettre à mes parents, en racontant mon échec. Et quand Pina dit et j'avais de la peine pour A moi à cause des injustices que Dieu avait en, en, e faisait en, en moi et j'ai marché vers, vers l'ascenseur la je suis monté dans l'ascenseur je suis arrivée au sommet de la tour me la je me suis appro appro approchée du mur para para pour sauter e j'étais tellement ému. que, de de que de mim. je pleurais parce que j'avais <risos> de la peine pour moi quasi que je Quoi c'est qu'il Qu -ce que... Qu -ce que... ah, y a Qu'est-ce qu'il y a un Ah, nous connaissons. J'étais presque comme, comme des... des... Nero, pardon, excusez-moi quand il jouait la cithare et je me disais, je disais quel grand artiste le monde va perdre et quand j'allais sauter j'ai vu dans l'abîme un, un être déformé qui m'est apparu juste devant moi et c'était le visage d'une de mes sœurs qui s'était suicidé six ans auparavant et elle a crié ne fais pas cela inconscient personne ne meurt et elle regarde, c'est terrible, Re regarde moi et j'étais tellement frappée Qu que je, suis... je me suis évanouie Parle et vers l'intérieur l'intérieur parce que si je m'étais -e évanouie vers l'extérieur je serai ici en esprit j'ai perdu conscience, conscience. Et, quand acordei, et quand je me suis réveillée j'ai vu des lumières au-dessus de moi de des personnes habillées en blanc tout autour de moi et j'ai demandé est-ce que je suis dans le royaume <laughs> des cieux que eu et la réponse que j'ai entendue était très terri terrienne, terrestre et, donc, et je me suis réveillé. pour une vie meilleure. Non nada que que perdu je ne pouvais, il ne pouvait rien m'être arrivé rien de mieux que d'avoir perdu mon emploi parce que j'étais l'employé d'une entreprise et tout de suite après j'ai passé un concours et je suis devenu fonctionnaire non avantage. mais au moins pas... j'étais plus important et je suis resté fonctionnaire 35 ans et aujourd'hui je suis un monsieur respectable et à la retraite Hum? Je ne paye pas le bus Je ne paye pas le métro. Mais je ne pas le Je veux dire que nous sommes des animaux Des, específicos, des animaux spécifiques Affables Riches de caresses et d'amour et ceux qui nous ont précédés dans le voyage de la mort reviennent pour nous le dire. Le sens unique de la vie, c'est aimer. aimer Et vous serez heureux. Et la personne me répond toujours. Et si je ne suis pas aimé, je vais beaucoup de malchance parce qu'il y a tellement de gens par, ici, par là il y a et il y a une légende que l'homme a perdu l'illusion sur l'amour et il était triste et mélancolique et un jour, sur une de ces très belles places de Bruxelles il s'est assis sur un banc et il a regardé de l'autre côté. Et il y avait une très belle femme là avec le visage très triste. Il est allé la trouver et lui a demandé Pourquoi êtes-vous triste Je ne crois pas en l'amour. Personne ne m'a jamais aimé. Et c'est curieux moi aussi je suis très solitaire et elle a répondu je suis aussi très solitaire et les deux sont restés là à se plaindre elle était solitaire parce qu'elle n'avait personne avec qui parler et lui il était solitaire parce qu'il n'avait personne avec qui parler et un enfant est passé par là et, qu et est-ce est que vous êtes en train de vous vous, vous fréquentez? Ah, il a... Et ils ont découvert qu'ils étaient réellement deux solitaires. deux solitaires, un en train d'essayer de remplir le vide de l'autre. Ils... ils se sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants ils ont été très heureux. Então, nós a busca do amor, Donc nous vivons la recherche de l'amour, mais nous ne savons pas ce que c'est qu'être aimé. <risos> on Avant-hier, quelqu'un m'a demandé comment est-ce que je peux m'aimer moi-même Et j'ai répondu, j'ai donné une réponse technique. Mais, mais j'aimerais dire. Par, par son écriture, j'ai vu que c'était une femme. Et une femme solitaire. Et Je lui dire dit prends les pognes. Prenez les bouches. Et c'est auto-amour. C'est l'amour pour soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Une de Portugal. Dans une, euh, dans une région du Portugal. Et je ne dirai pas le nom. Comme deux bains la Après, a pris seulement deux douches ou deux bains dans toute sa vie. C'était la reine de Portugal. Il disait que le parfum français Et on dit que le parfum français a été créé par la Pour combattre. Le parfum naturel. Le parfum naturel. Então, se Alors comment s'aimer S'occuper de soi zélar Veiller sur soi mais bonito? Devenir plus beau Ou plus beau ou plus moches parce que les moches peuvent rencontrer aussi d'autres moches et peuvent parfois même le contraire parce qu'il y a des gens tellement moches et il y a aussi des gens tellement beaux que le gouvernement a été fait d'ici on dirait que c'est un, un, un sort qui a été jeté non mais c'est de l'amour on dit que la justice est aveugle et est mais l'amour est myope donc le sens de la vie et trouver <risos> cette joie que la vie e a un sens et ce sens essentiel c'est l'amour que começamos por nós mesmos que e que aquele filósofo estabeleceu uma trilogia et que ce philosophe a établi en tant qu'une trilogie amar a Deus aimer Dieu amar o próximo aimer son como se ama si-même mas on foi naquele tempo soi-même mais ça, c était, c était Agora, amar a si mesmo ça c'était à cette époque maintenant c'est comme ça aimer soi-même pour aimer l'autre e les deux et les deux pourront aimer Dieu parce que celui qui ne s'aime pas n'aimera personne. Il a de l'intérêt, il a des passions, de il a des déceptions. Mais quand nous aimons l'autre, nous, nous savons que l'autre a résoudre ou ou le problème. Dele. Nous n'allons pas nous marier, nous unir avec quelqu'un pour résoudre ces problèmes. Ni pour résoudre nos problèmes. Mais, Mais pour nous aider mutuellement à vivre heureux. Cada un comme elle. Chacun tel qu'il est. Há Il y a une histoire brésilienne très curieuse. Il y a eu, on a fait une enquête. Pour que apparaisse ce casal heureux qui n'a jamais eu de depois de 10 ans de mariage pour trouver le couple heureux qui n'avait jamais eu une dispute en dix ans de mariage. Et il n'y a qu'un couple qui s'est présenté, qui était deux personnes euh, de, de la province. Et on a demandé à la dame, mais tu ne t'es jamais disputé avec ton mari non. non, jamais. Et toi, tu ne t'es jamais disputé avec elle Non. Mais comment avez-vous fait elle a dit, Elle dit mon mari est très sale. Nous nous sommes mariés. Et comme nous avions habité à la ferme, un animal, nous avons pris un animal, une mule. Mon mari m'a mis sur euh, l'arrière la, la, la, de la mule. Il s'est assis. Et, ainsi. et nous, nous sommes allés. Et 20 mètres après, l'animal parlait. L'animal s'est arrêté. Et mon mari n'a plus réussi à faire cet, cet animal avancer. Mon mari, mon mari l'a lâché, m'a enlevé, a tiré l'animal et lui a dit, première fois, il m'a remis sur l'animal, il est remonté sur l'animal, et l'animal est reparti. De nouveau, à un moment, la mule s'est arrêtée et il et n'y a, a pas moyen, mon mari m'a retiré de la mule, a descend, est descendu de la mule, a tiré l'animal, m'a remis sur l'animal, s'est rassis sur l'animal et on est reparti et il a dit à la mule deuxième fois, plus tard, elle a fait Elle a fait la même chose. Mon mari m'a retiré. Il a pris le repère. Et il a tué la mule. Et donc je lui dit. Quelle horreur Comment tu peux faire une chose pareille Il m'a regardé. Il m'a dit La première fois. que je Je suis certain que, que quand je reviendrai dans la prochaine réincarnation, Et je parlerai ici Tout le monde dira merci. Parce qu'il n'y a eu que la première fois. De Je voudrais vous dire, avec bonne humeur, qui a est le meilleur des hommes que la divinité nous a que la vie est le plus grand trésor que la divinité nous a donné mais, est feliz mais être heureuse dépend de notre libre arbitre, de notre libre arbitre. A nossa fatalité parce que notre fatalité est la félicité et le bonheur dans cette vie dans la prochaine vie ou dans les réincarnations futures et nous voyons aujourd'hui de nouveau 14 juillet 1980, 1789 dans le monde des guerres, des guerres, la paix la paix en Syrie quelle Syrie nos escombros, dans les décombres, dans les, morales, dans les blessures morales, dans les vies qui ont été détruites par l'égoïsme de quelques-uns, dans les haines qui restent, et Jésus, il nous dit. Et, et Jésus vient et nous dit, et je vous donne ma paix. Mais je vous la donne seulement comme je peux vous la donner. La paix de la conscience tranquille qui est le résultat d'une vie, vie honorable. Et dans ces, dias et dans ces jours euh, tumultueux, quand Dieu a, a raison, lorsque la déesse raison de la société, et passe par la Notre-Dame de notre société en proclamant le plaisir qui passe, rápido, qui passe vite la voix, de homme de Nazareth, la voix de cet homme de Nazareth à travers les esprits vient nous dire fraternité fraternité, fraternité. que vous aimez que nós estabeleçamos as diretrizes do verdadeiro amor entre nós. Que nós puissions estabelecer as do amor entre nous. Amando primeiro aquele que está mais perto de nós. En de nós. Et non de de Amando o primeiro aquele que está mais perto de pour un bonheur d'essence physique et non pour la, le bonheur d'une caresse, de la tendresse, tendresse dont nous avons tant besoin quando eu vi que tema que colocaram para mim? fraternidade para juntas, eu me que j'ai vu le sujet que nós ma fraternité. Pour que vale nous marchions les mains dans la main. Vous me vous que l'espritisme est doctrine. que c'est cette doctrine. Qui nous assure l'immortalité. Que ça vaut la peine de lutter dès aujourd'hui. Parce que c'est pour toujours. As maiores passent, les plus grandes joies passent mais, la passent. mais le malheur passe aussi et l'espérance de cette plénitude promise par Jésus reste jusqu'à aujourd'hui et nous invite à la réflexion et j'aimerais vous laisser un message démontrant que vale la peine en démontrant que ça la vaut la peine d'aimer. Je sortais du musée du Louvre il y a un an exactement et je marchais avec un groupe d'amis lorsqu'un moine tibétain s'est arrêté au milieu de la rue et m'a appelé il m'a donné une accolade et j'ai été surpris parce parce que je ne l'avais jamais vu. Et un ami qui est ici, oui. José Manuel Dias, José, José Manuel Dias a, scène a photographié cette scène qui nous a tous surpris. Mais ce qu'il m'a dit était beaucoup plus important que la qu'il m'a donnée. Et je lui ai demandé pourquoi me donnez-vous une vous. Parce que je vous cherchais. Quelqu'un qui aime l'humanité. Continuez à aimer. Comment Continuez à faire votre périlinage dans le monde. Parlez de l'amour. Et je lui ai demandé pourquoi me dites-vous cela je, il m'a dit parce que je vois. Parce que cela fait 10 ans. J'étais dans la ville de Peyton en Angleterre. Et j'ai su. Et il y avait un monge qui délinait euh, dans le monde. Qui sauvait les enfants. Qui, qui se trouvait dans les régions de guerre. Et il était en Peyton et il était à Peyton quand il a su que j'allais donner une conférence il a préféré m'attendre il n'a jamais entendu parler de moi, il n'a jamais rien su et quand j'étais dans la conférence, pendant la conférence, j'ai vu cet homme avec son, sa tenue jaune il parlait anglais la conférence était traduite en anglais et il est venu jusqu'à moi après il me dit, et il m'a dit, mon frère Divaldo, je voudrais vous embrasser, au nom des enfants sauvés de la guerre. Et j'ai demandé pourquoi, demande, pourquoi? Pelas Pour les enfants que vous et d'autres avez sauvés au Brésil, du crime et de la guerre du quotidien. Et, me dit si, exactement, Et il m'a dit ceci exactement. Mais de Plus de 120 000. Nous ne faisons pas de statistiques. Mais, Mais, notre comme falou le Juan, Mais notre institution, comme l'a dit le docteur Juan, statistiques. fait des statistiques. Et quand je suis retourné à Salvador, je suis allé vérifier les causes. 122 000 enfants étaient passés par notre maison. Et, depois, et, tout, et peu après, un document, il a envoyé un document de la bondade, qui me nommait ambassadeur de la bonté do mundo, dans le monde, ao lado do Danayama, au côté du Dalai Lama, de Miafaro Mia et d'autres. Et, et, et aujourd'hui, dix ans plus tard, autre, ou une autre personne qui ne m'avait jamais vu. À répéter ces mots. 91 ans, Alors, à 91 ans, je peux être le témoin Je peux que, vale que cela vaut la peine d'aimer. Et qu'aimer est beaucoup mieux pour celui qui aime. Non do ódio ne pas porter les toxiques de la haine dans votre pensée. Parce que la haine tue. Ne pas garder de ressentiments. Parce que les ressentiments empoisonnent. Beaucoup plus d'individus meurent à cause des effets de l'émotion Qu'à cause de problèmes organiques. Les problèmes cardiaques. Depressão. La dépression. Les problèmes les problèmes de cancer, ah, problèmes de cancer. Ils trouvent leurs racines dans notre être intérieur dans notre self que nous, de ego, que nous cachons sous l'ego nous sommes des malheureux souriants alors maintenant, c'est la nouvelle ère. Et que de où l'homme de Nazareth revient. Et à, travers à travers les leçons données par Alain Kardec, Kardec par les immortels. Et qui, et qui nous invite à être heureux. Même si nous avons des larmes dans les yeux. Et pour démontrer combien nous sommes heureux. Et pour démontrer combien nous sommes heureux et, et que nous ne le valoris, valorisons pas, accompagne-nous en pensée. Oh, meu Deus. oh mon Dieu, de de j'aimerais dire que j'aime la vie. Que para minha mim é bela e consentida. Muito obrigado, Senhor. Merci, Seigneur. Por tudo que me deste, por tudo que me das. Por tudo que tu me deste, que tu me donnes. Pelo ar, pelo pão, pela paz. l'air, pour le pain, pour la paix. Obrigado pela beleza. Merci pour la beauté. Que os meus olhos veem no altar da natureza. Que meus nature. olhos o que fitam céu. Des, des œufs qui regardent le ciel, la terre, la terre et, le mar, et la mer, accompagne ligeira, qui accompagne l'oiseau léger, farine, qui accompagne l'oiseau léger, qui vole qui dans le ciel bleu, et, se et, terre verde, et, de flores, et qui s'arrête sur la terre verte, so euh, parsemé de fleurs de toutes les tonalités mais tant que je peux voir je, je, je pense à ceux qui ne voient pas aux aveugles qui ne peuvent pas contempler et je prie pour eux parce que je sais qu'après cette vie dans l'autre qui m'est chère. ils pourront voir Muito obrigado, Senhor. merci Seigneur pour, pour mes oreilles qui m'ont été donnés par Dieu des oui. oreilles qui la entendent musique morro, praça, les, la, la musique du peuple qui descend sur la place pour chanter la mélodie des immortels que, que, que l'on entend une fois et, on ne et que l'on n'oublie plus jamais mia de ma faculté d'entendre de de pour les je voudrais je voudrais vous demander pour que plus, que parce que je sais qu'après qu cette la nova, dans le, dans la nouvelle vie, ils entendront de nouveau. Muito Merci Seigneur pour ma voix, pela sua voix, pour votre voix, voix qui ama, pour la voix qui aime, qui, cante, qui chante, qui déclame, qui déclame qui ensina, pour la voix qui enseigne, voix, qui donne la lumière, que la voix. Pour la voix, pour la voix qui, qui juge et qui parle, qui dit ton nom avec une douce émotion. Mais par ma voix. Mais je vois sur la terre ceux qui souffrent d'aphasie, qui ne parlent pas. Ils ne parlent pas le jour. Ils ne chantent pas la nuit. Et je prie pour eux. Parce que je sais. que Plus tard. Que plus tard ils pourront chanter aussi. Merci pour mes mains. A, des mains qui parlent des mains qui travaillent. Qui des mains qui caressent. Mains qui des mains de tendresse. Qui, qui, qui, qui ont qui on se mettant en... Non, non, entendu. Ah, qui libère de Qui libère de l'amertume. Discoupe. Mans dos adeus les mains des adieux des mains qui, qui nettoient les blessures et les angoisses de la vie pour les mains de symphonie les mains de poésie les mains de, po pour les mains de psychographie pour les mains de psychographie. Pour les mains de poésie. Pour les mains, mains qui attendent à vieillesse, à douleur ou désamour. Pour les mains qui s'occupent de la vieillesse, de la douleur et du désamour. Et pour les mains qui, qui bercent l'enfant le, le, le, d'un autre corps. Et sans hésiter. Et pour les pieds qui m'emmènent sans réclamer. Que... Parce que je peux danser diante do meu corpo perfeito. devant mon corps parfait. Eu quero je veux te louer. Porque eu vejo na terra de Jados, parce que je vois sur la terre des handicapés et, et, et, et je peux marcher. Muito obrigado, por fin Merci finalement pelo meu pour mon foyer. É tão, pelo mar. é tão maravilhoso ter un um foyer. É importante ser um palácio, Não é um um palácio. Ou se é um ninho, ou um lugar de dor. Ou duplex. um de duplex. duplex. Mas, Mas é importante sim. Que dentro dele existe a figura do amor que à l'intérieur existe la figure de l'amour l'amour d'une mère ou d'un père d'une femme ou d'un mari d'un ami ou d'un frère de, de quelqu'un qui me donne la main parce que c'est très douloureux de, de vivre dans la solitude sans avoir un chat ou un chien à aimer mas mesmo, assim, mas mesmo cela, se comigo for, se cela arrive, nenhum isso eu tiver para me agasalhar je ni pas, pas même toi pour me proteger, nenhuma cama para repousar, pas même pour me repousar, me fará repousar, nem parce que je suis né. Obrigado, senhor. Merci Seigneur. Parce que je crois en toi. Pelo teu amor. Pour ton amour. Obrigado, senhor. Merci Seigneur. Pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. <laughs>